Yo Rana, je suis Maude et avec Teddy, nous sommes à Huahine. Vous pouvez regarder dans l'objectif qu'elle a. Oui. C'est parti les amis pour une nouvelle aventure. Let's go oui. Bienvenue Salut les amis, on est à l'embarquement. Ici, nous allons sur Ouahine et, et j'ai mes tickets pour Yorana. Merci. Merci. Merci. Yo Ça va Ouais mon champion Voilà les amis on vient tout juste arriver sur Ruinel. on va aller déposer nos valises et ensuite on va aller boire café Je sais pas encore où on va aller mais c'est vrai on va aller boire le petit déj Alors on va aller chez Mamie Juju en ville Yeah on va revoir dit. les amis on vient d'arriver à l'endroit où nous allons passer ce merveilleux séjour là-bas il y a la cuisine ici on a une terrasse on a la mer là derrière wow. ça c'est ça c'est en haut coucou ça va et toi ça fait toujours plaisir de te voir. Merci Alors les amis aujourd'hui nous allons prendre le petit déjeuner chez Tati Jidi qui est juste là on est en train de préparer notre taf ça fait quand même hey, Yorana C'est plaisir de revoir tout le monde Et là on est actuellement euh, sur Faré je pense que vous connaissez euh, ces petits Et euh... hey, Mais regardez qui je retrouve Oh là là Ah oui je vous ai pas encore présenté mais ça Il y a mode là et l'autre là euh, Je ne connais pas <rire> Non, c'est lui qui a commencé hein. <rire> Franchement, c'était quand même lui qui a commencé à l'aéroport hein. Belle revanche, belle revanche. Merci. Yorana. Ah, la plus belle Voilà. <rire> Veux-tu te présenter, monsieur <rire> Non. C'est pas intéressant. <rire> Oulala, là là, trop magnifique. Pour toi, Anna. Metteiro, voilà. ça va Yorana. Alors les amis, on a fini de prendre le petit déjeuner. Maintenant, on va faire les courses. On est actuellement au grand supermarché pour aller acheter tout ce qui est légumes et tout et tout. De quoi Je sais pas. Mais ils sont rentrés déjà. Bah oui. Ah ils sont là bas. Je aller. Ah ça y est. Hé hey, ça va. Ciao. Mettez Mettez Non on est là pour la. trois mois oh, oui. oui. yes. C'est pour ça. Ah. On va prendre ça. Comment ça s'appelle ça ah, ouais, Umara. umara. Et en dedans? Français, en <inaudible> français, the light inside you Ah, than the skies Hold on just let us escape and oh, away tonight oh, Voilà le résultat. Tadam Magnifique. Voilà l'auteur de ce résultat. Bien <rire> Alors, hop, oh. mmh. on oh. suit pas. T'as vu le shader Ouais. <rire> Ça, <c> est un <rire> un on est fiers euh. de nous. Tu ouais, peux me retirer le soyou, s'il te plaît. Mod mmh. manie un peu dedans. Yeah, voilà la spécialité de l'Inatea. C'est du veau. <rire> Végétarien. La protéine de soja Voilà. Donc il y a quand même un minima, un minimum vital. Mm -hmm. <rire> si on pouvait être sponsorisé, on aimerait bien quand même. Bien. Voilà, c'est lancé. Prends, je peux le sponsoriser, <rire> Yorana. <rire> hein? Ah ben voilà, il y a les. Y a des gens qui sont arrivés. Ils aiment bien venir chez les gens. Au lieu de rentrer chez eux. <rire> Hey, vous avez venir boire un café là? Et moi, carrément. Nous sommes à Ouagadougou pour un super événement de Moi How Colombani, qui est le toi Et on a trop hâte. On est là en tant qu'influenceur avec avec moi-même. On a de la caméra. Le propriétaire. <rire> et hard et mode. Voilà. Du coup, j'ai ouais, carrément hâte que vous puissiez suivre toutes les aventures de Teddy et surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma page Facebook et à mon compte YouTube Moteramano. Bisous! Bisous. Abonnez-vous sur ma chaîne. How hiti sur YouTube, sur Facebook et sur TikTok? Attention, qui sera dedans. C'est oui. Youtube. Comment t'appelles ta commune Ma communauté, c'est la Gang Family. La Gang Family. Comment ça va? Alors là, les amis, c'est parti. Nous allons accueillir les délégations venues de Reatea, Bora Bora et Taha. On va prendre la petite voiture. Bisous. Euh... C'est parti, les amis. Il y a le bateau qui est en train d'arriver juste devant nous et on va commencer à filmer. Regardez-moi ça, juste là. Wow. Voilà les délégations ici joy, qui joy, sont là. Les aromates, ils sont là. Yes! Ah, ça, c'est le patiapa, ça! Il ouais, venez de où? Ah, Bora, Bora, Bora, Bora, ça! Moi, voilà. bon, je fais faillot avec vous! Je fais faillot avec vous! Et hey, il a un lapin! Dis-le parte de la les <laughs> devins. Je Non, on vient tout juste déposer les délégations de Taha, Bora, Reatea à l'école de Faré. Je ne sais pas si vous me voyez, on est à l'école de Fare les amis. On vient tout juste déposer différentes délégations. Et puis on va faire un check-in total avec tout le monde. Vous venez de quelle île Ah de Taha ah, Ta oui. Et vous allez participer aussi <rire> ah. oui. oui À quel jeu vous allez faire oh, bon. à futsal toi Merci Bon, mais avant de commencer pour amener la parole et la prière à notre Orume Toa comment tu es tato et tato Farore Maruru Metei eto tato Faroreida Toto Tifanome Naniye Teye Moana Maruru Metei, Raro Metei Maruru Ito tato Faroreida Deye tato et Maté Dianei Maté Dianei, Maté Dianei, Pari Tunei yoto. Maripopo Metei Yotok yoto. Allez C'est vous qui allez servir le mât Oui Merci beaucoup hein, Maruru Bien hein? oui. Grâce à vous les Eto se en forme Hey tout. Eto la délégation de Matea, de Tahiti. Nous sommes tous bien habillés. Parti les amis 17h réunion euh, réunion d'équipe débriefing et tout voici le bureau j'ai vu un doigt non ah. Ah ouais. merci vas-y au je te filme merci au réunion let's go réunion réunion réunion débriefing aussi euh, attends il si y, si. y, y a le tiens il y a le planning là oui. teddy teddy teddy teddy 18h45 ah. oh c'est oh. irable très bien ah, euh, je pars le euh... soir c'est irable moi je m'en vais mardi à 8h40 hein, donc voilà tu pars mardi euh, par les je pars comment? mardi mar... non je pars à 8h40 mmh. toi tu t'en vas à 18h45 oui mais le même jour oui parce que j'aimerais bien que vous fassiez des trucs quand même qui vous plaisent hein. euh, après il y aura des choses forcément bah, à un moment donné on va peut-être tomber sur les trois mots hein, ouais. tout simplement et, euh, et donc du coup qui signifie la passe sacrée et l'idée c'était justement que ces guerriers les toa. toa, faites attention ouais. c'est toa, toa et pas toa toa, fasse justement le tour et les premiers arrivés, et petit à petit bah, d'autres domaines sportifs et culturels ont été rajoutés justement pour mettre en avant euh, les différents domaines et surtout les différents talents Because, hmm. mm -hmm. parce que to dans... mm -hmm. mm -hmm. C'est joli! Je prends mon labyrinthe! Go ahead! Il y a cette nude là! Merci! Encore une? Non, c'est bon! Ça va encore ça? Merci! Voilà les amis, on vient tout juste de finir de manger! Là on est tous sur notre ordinateur! Avec Raoul et Maude! On travaille, on travaille. Yes, chacun de son côté a fait son job. Là, je suis en train de faire le montage de, du vlog que vous allez voir très bientôt. Juste pour terminer cette vidéo-là. J'espère que vous aurez aimé. N'oubliez pas bah, de vous abonner à nos chaînes YouTube, comme vous avez pu voir. De liker, laisser un petit commentaire. Voilà les amis, là, bah, je finis cette vidéo-là maintenant. On se retrouve de toute façon demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, gros bisous et à très bientôt. Bisous.